Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, on va réaliser un système de transition entre nos scènes. Alors on va en faire justement un préfab qui va être réutilisable, sur lequel on ne devra pas intervenir, ce qui va être assez pratique. Alors vous pouvez voir dans mon projet ici, qui est un projet 2D, mais évidemment ce préfab fonctionnera pour les scènes en 2D et en 3D. Vous pouvez voir ici que j'ai euh, chargé tout simplement dans ma scène un, un objet qui s'appelle Level 1 qui est tout simplement un sprite image et j'ai mis un background et j'ai rajouté un texte. Level 1, pour bien euh, dissocier les levels. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que sur la même construction, j'en ai réalisé 3. Voilà. Donc ça nous permettra de dissocier ça. Bien évidemment, ici, ce sera vos scènes de jeu. Mais euh, dans un but ici de simplification, on va simplement charger des backgrounds. mais vous vous doutez bien que ça n'aura aucun impact euh, sur la scène de jeu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est créer un dossier. Étant donné qu'on en fera certainement un préfab réutilisable par la suite. Et on va l'appeler ici « Transition ». Alors, dans ce dossier, on va évidemment créer un script. Alors, on aura besoin de plusieurs choses. Mais avant d'attaquer le script, on va s'intéresser au système. Je vais charger donc mon « Level 1 ». Et on va pouvoir euh, ici s'intéresser euh, à comment opérer euh, une transition. Alors évidemment c'est modifiable, vous allez pouvoir faire des transitions un peu plus complexes, vous allez vous en rendre compte. Mais là on va euh, simplement utiliser en fait un, un genre de fondu au noir, un fondu enchaîné au noir entre les scènes. Alors pour ce faire, on va euh, créer un préfab et on va travailler dans notre set 1. Donc ce que je vais faire, je vais créer un empty. Cet empty, je vais l'appeler par exemple... Transition Manager. Euh, voilà. Dans ce Transition Manager, je vais ajouter, ajouter un UI Canvas. Ce Canvas, évidemment, euh, vous n'oubliez pas ici de régler le, le, le, le Canvas Scaler et le positionner en Scale with Screen Size de manière à ce que, euh, même si vous redimensionnez votre scène, ce Canvas ici se dimensionne en fait tout simplement. Au niveau euh, de l'écran donc à l'intérieur de ce canvas on va y ajouter une image cette image ici on va la renommer et on va lui donner un nom euh, qui est plus euh, plus pratique à reconnaître on va l'appeler im transition et évidemment comme je vous ai dit on va faire une fondue au noir donc ce qu'on va faire ici on va tout simplement pas charger de sprite on va aller en mode 2d on va faire un double clic sur le canvas on peut voir ici que j'ai bien la résolution de mon écran euh, Et ce qu'on va faire on va tout simplement changer la couleur de cette image en noir ensuite bah, on va redimensionner cette image pour qu'elle prenne la totalité de l'écran Voilà. Alors, on va déborder un petit peu peu importe c'est pas très grave au contraire voilà donc maintenant, j'ai cette image de transition. Ce que je vais faire au niveau de mon système, c'est que je vais jouer ici avec la couleur. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer avec la couleur à proprement dit, en tout cas pas avec le rouge, le green ou le blue, mais avec l'alpha. C'est-à-dire que regardez, je peux très bien ici faire une fondue comme ça. Alors, évidemment, ça on pourrait le faire avec du code. Mais pourquoi s'embêter étant donné qu'Unity, avec le système d'animation, permet de, nous faire, de réaliser ça très facilement Alors, on va aller au niveau ici de l'onglet animation. Pour ceux qui ne l'ont pas, Windows et ici animation, Animation, c'est RL plus 6. Je vais sé sélectionner mon IM euh, transition qui, je vous le rappelle, est vide, mais simplement un sprite ici de couleur noire. Et on va créer ici une nouvelle animation. Alors, cette animation, euh, je vais tout ranger ça dans mon dossier transition. Donc, je vais l'appeler tout simplement euh, In. Voilà, on a une, une animation d'entrée. Alors, l'animation d'entrée, elle est relativement simple. Qu'est-ce qui doit se passer C'est tout simplement que mon euh, canvas, ici mon image, doit être noire au début et devenir transparente pour laisser apparaître ce qu'il y a derrière. Donc, on va ajouter ici une propriété et on va aller au niveau de l'image et on va faire un petit plus au niveau de color. Alors, si. On ouvre ici euh, en détail les couleurs, on peut voir qu'on a RGB et A. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'alpha. Alors, moi, ce que je vais faire, comme je ne vais pas toucher aux autres couleurs, je vais les sélectionner et les supprimer. Alors, je vais sélectionner ici le point de départ qui est ici à 1. Donc c'est parfait. Moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. Par contre, le deuxième point ici, le point d'arrivée, l'image clé d'arrivée, elle est toujours à 1. Moi, je devrais la passer à 0. Ce qui fait que si maintenant je joue cette animation, regardez, je suis au début du jeu, je lance l'animation. Et hop j'ai bien ici une transition parfait la transition d'entrée alors ce qu'il nous faudra ensuite c'est faire exactement la même chose mais à l'inverse c'est à dire qu'on devra créer une transition de sortie alors on va la créer tout de suite on va faire create new clip on va l'appeler ce coup ci out et on va de nouveau ajouter au niveau de l'image de nouveau le petit plus avec couleur et on va supprimer ici les trois couleurs qui nous intéressent pas donc je démarre dans l'obscurité, alors je vous rappelle qu'ici je fais la sortie là, donc la sortie normalement je vois, donc là je la passe à zéro. Euh, à 0. 1, pardon. alors là j'ai un petit problème, voilà, donc c'est bien, maintenant ensuite celle-ci je vais la passer à 0, celle-ci, euh... alors attendez je crois que je vous dis une bêtise, c'est difficile à voir, voilà, donc c'est la sortie, non c'est l'inverse, <rire> excusez-moi, donc ici elle est bien à 0, et ici elle va être à 1, de manière à ce que l'écran soit noir, voilà, donc la, la transition de sortie, alors là ça n'a pas pris, excusez-moi, on va essayer de remodifier ça, voilà, alors ce n'est pas la bonne image clé, peu importe, je supprime celle qui avait été créée précédemment, et je la mets tout au bord, donc on peut voir que ma, si je joue mon animation, j'ai bien ici au départ l'écran que je vois, et je vais doucement au noir, voilà, donc avec ces deux animations, ça va suffire, alors pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez voir que dans mon projet, j'ai bien ici mes animations in et out qui sont là. Et j'ai ici IM Transition qui est un contrôleur. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. Je vais vite expliquer. Vous avez au niveau maintenant de votre IM Transition, quand vous avez créé des animations, Unity a automatiquement créé ici ce qu'on appelle un animator. D'ailleurs, vous allez pouvoir l'observer. Alors si vous ne savez pas, allez chercher pareil, Windows, Animation. Et là, vous faites animator. Là, on peut voir que moi, il est déjà ici. Donc, je vais agrandir un petit peu pour qu'on comprenne un peu mieux. Alors, si j'y arrive, on va le positionner ici. Et là, on peut voir que j'ai bien mes animations in et out. Donc, évidemment, in et out, bah, ça va jouer tout seul. D'ailleurs, si je lance ici ma scène, regardez ce qui se passe. J'ai mon animation in qui joue, mais elle se joue en boucle. Ce n'est pas terrible. Donc, pour ça, on va tout simplement sélectionner l'animation. On va faire un double clic et on va décocher l time pour qu'il n'y ait pas de boucle. Et on va faire de même pour euh, l'animation out qu'on a fait en dessous ce qui fait que maintenant vous pouvez voir que déjà j'ai mon ma transition d'entrée euh, qui se joue sans aucun souci alors ce qu'il faudra faire par la suite c'est donner la possibilité à l'utilisateur en tout cas au niveau du code de pouvoir faire la fondue de sortie dans cet état ci je peux faire qu'une fondue d'entrée c'est pas suffisant il en faut une de sortie alors ce que je vais faire, je vais créer une transition. On peut voir que par défaut, c'est la IN qui se joue. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous faites un clic droit sur la transition. Set as Layer Default State. Vous pouvez voir que du coup, maintenant, c'est la OUT qui va jouer. Donc, euh, voilà, euh, à vous euh, ici de régler ça correctement. Si ce n'est pas le cas, vous faites tout simplement ça. Maintenant, on va créer une autre transition qui va aller de IN à OUT. Cette transition ici, je vais devoir lui ajuster une condition. Et pour ça, je vais utiliser ici euh, un paramètre. Parameters. Donc je vais faire un petit plus et je vais utiliser tout simplement un trigger. Ce trigger, euh, je vais l'appeler bah, out. Voilà, tout simplement. Et donc je vais dire quand je suis dans la transition int, je ne peux pas jouer la transition out, d'ailleurs sans aucune exit time, ça sert à rien. Là, euh, Unity RAL c'est normal parce que je n'ai pas de condition d'assigner. Donc je vais faire un petit plus. Et je vais tout simplement choisir Out. Je n'ai pas le choix, de toute façon, j'ai que celui-ci euh, comme paramètre, donc ça peut jouer que comme ça. Donc ce qui va euh, se passer, c'est que maintenant, regardez, j'ai bien ici mon level qui se joue. D'ailleurs, on va ici euh, prendre le level 1 pour qu'on le voit là. Et dès que je vais cliquer ici sur Out, regardez ce qui se passe. J'ai bien ici l'écran qui passe au noir et euh, mon, euh, mon image. Euh, et mon canvas qui euh, font leur fondu tranquillement. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant il reste juste à coder tout ça. Alors on va euh, créer un script C-Sharp qu'on va appeler transition. Ce script de transition je vais l'affecter tout simplement ici à l'image transition, l'objet im transition, parce que c'est sur lui que je vais opérer, ce sera un petit peu plus simple pour récupérer les composants animateurs, etc. Et de toute façon, par la suite, on va plus y revenir. Donc, euh, sa position est plutôt bien. Donc, on l'édite et on va euh, démarrer le script. Alors, vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué à faire. Alors, on va évidemment avoir besoin, dans un premier temps, de variables euh, pour pouvoir euh, bah, manipuler, par exemple, les animations et autres. Donc, évidemment, je vais créer ici une variable de type animator, que je vais appeler animator en minuscule. Ensuite, j'aurai besoin aussi... Enfin, j'ai besoin, oui, si je le désire, mais moi, je voudrais, car, par exemple, pouvoir intervenir sur la durée de transition. Donc, je vais créer une, une publique float euh, qui va s'appeler, par exemple, transition euh, time. Et euh, je vais lui l'initialiser avec une valeur de une demi-seconde 0,5 float. Ensuite, je vais devoir charger la euh, scène suivante. Donc, je vais faire ici une variable publique qui va s'appeler... Alors, elle ne doit pas être publique. Euh, forcément euh, mais euh, bah là je vais la mettre en public pour qu'on la voit dans l'inspecteur mais vous pouvez la repasser en privé ensuite euh, voilà next end alors l'idéal serait même peut-être de faire un, un attribut serialize field de manière à l'avoir dans l'inspecteur et qu'elle soit euh, privée voilà ça reviendra exactement au même alors pour revenir sur cette next end c'est justement là dessus qu'on va jouer je reviens dans unity euh, et vous pouvez voir que euh, ici si je décide maintenant euh, de charger ma scène suivante, je vais revenir ici, je vais enlever l'animator, voilà, on va le remettre là. Euh, si je décide de, de charger la scène suivante, euh, je vais devoir tout simplement euh, bah, utiliser le scene management. Alors pour ceux qui ne le savent pas, déjà la première chose à faire, c'est aller dans les build settings. Et là, vous pouvez voir que j'ai aucune scène in build. Donc je vais aller chercher mes scènes et je vais les mettre dans l'ordre évidemment que je veux qu'elles apparaissent. Donc dans mon jeu j'aurai level 1, level 2, level 3, j'aurai peut-être même le menu avant mais peu importe. Ce qui va être important c'est de comprendre qu'ici on peut charger dans Unity le, la scène par son nom mais aussi par son index. Vous pouvez voir que ici level 1 possède l'index 0, level 2 possède l'index 1, level 3, index 2 et ainsi de suite. Donc l'idée sera pour ne pas devoir intervenir de toujours charger la scène suivante. Donc, on va utiliser le Scene Manager et euh, dans notre script, ben, on va regarder un petit peu comment on peut opérer pour automatiser tout ça. Donc, évidemment, je vais importer ici l'espace de nom Management. Donc, une fois que j'ai fait que ça, euh, ce Next Scene va nous permettre ici justement de savoir quelle est la scène suivante. Donc, euh, ce qu'on va faire maintenant, ben on va déjà assigner par exemple l'animateur. Donc on va le faire à l'awake, donc on va aller chercher la méthode void awake et on va dire tout simplement que animateur, ma variable que j'ai créée qui est de type animator, elle est égale à quoi A get component ici l'animateur, qui se trouve être sur le même GameObject. Ensuite, on euh, va devoir comme je l'ai dit, déterminer la scène suivante. Donc pour ça, on va créer ici euh, une méthode euh, qui va être publique, parce que c'est celle-ci qu'on va appeler. Et on va euh, la nommer, par exemple, load next loadNextScene. Voilà. Donc je passe pas de paramètres. Et là, bien évidemment, ça va être assez simple. On va utiliser notre variable euh, NextScene. Et on va dire qu'elle est égale à quoi ben, On va aller chercher la scène actuelle. Donc déjà, on va aller chercher le SceneManager qui va nous permettre de faire ça et on va faire un get active n'oubliez pas c'est une méthode donc on met les parenthèses on met un point et là on va aller chercher le build index c'est à dire que ça va être capable ici de dire que si je suis sur le level 1 rappelez-vous il avait l'index 0 et qu'est ce qu'on va faire ben, on va tout simplement lui ajouter un ce qui va nous permettre maintenant d'avoir euh, l'index de la prochaine scène et évidemment maintenant on pourrait charger la scène sauf que là si je fais ça c'est bien mais mes animations je les verrai pas donc je vais devoir utiliser rappelez-vous le paramètre ce que j'ai mis au niveau de l'animator qui est ici out qui va nous permettre ici de lancer tout simplement euh, la transition out au moment où je vais charger la next scene alors je m'occupe pas de l'entrée parce que vous avez pu voir que comme il joue l'animation par défaut euh, l'animation in se joue toute seule je n'ai rien à faire le fait de poser le préfab dans la scène va le faire donc ça c'est pas gênant par contre il faut s'occuper de la sortie et euh, de, la, de la transition de sortie donc on va utiliser un IE une coroutine. donc on va faire un IE et là on va l'appeler par exemple loadScene, si ça passe, oui ça passe sans souci, euh, et on va même euh, lui passer ici le int, un paramètre qui va être le buildIndex. Voilà, donc... Pour lancer cette coroutine, alors pour ceux qui ne connaissent pas les coroutines, allez voir la vidéo que j'ai fait à cet effet. Je le traite plus profondément d'ailleurs dans le cours qui est disponible chez Udemy. Vous allez avoir un petit encart euh, à la fin de la vidéo qui vous permettra d'ailleurs d'avoir un tarif préférentiel. Euh, et donc pour lancer la coroutine, ce qui va se faire ici dans l'air, on va faire un start coroutine et évidemment on va lancer l'autre Et là j'ai besoin le build index, ben c'est celui que j'ai calculé au-dessus qui est next scene. Voilà. Donc là, c'est bon, maintenant, on va pouvoir coder. Alors, le but de la coroutine est de pouvoir faire une temporisation pour ceux qui ne le savent pas, de faire un genre de, de pause dans le code. Donc, euh, dans cet IE enumérator, eh ben, on va déjà aller lancer euh, notre trigger, euh, la paramètre qu'on a passé, qui est « Fade qui était « out ». Donc, on va aller chercher notre variable Animator maintenant, pour l'utiliser, et on va faire un « set trigger », et là, on va passer tout simplement euh, l'ID qui était « de mémoire out ». Voilà, donc là, ça va lancer ma transition out. Ensuite, je vais faire un yield, qui est indissociable de l'IE numérateur. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir que l'autre scene est souligné, tout simplement parce qu'il est en défaut, parce que je n'ai pas fait de return. Donc, yield return new, et là, on va prendre wait for second. Et là, qu'est-ce qu'on va passer en paramètres ben, Transition euh, time qu'on a passé ici en variable publique, ce qui nous permettra depuis l'inspecteur de le modifier au cas où. Et là justement, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a fait cette petite temporisation On va faire un scene manager, on va aller chercher le scene manager tout simplement pour charger la scène qu'on veut, donc l'autre scene. Et là, bah, ça va être tout simplement ce que j'ai passé en paramètre, le build index. Donc jusque là, aucun souci. On peut voir que tout ça euh, est parfait. Maintenant, le seul souci, c'est que euh, je vais devoir l'appeler. Donc, pour appeler ici euh, ce, ce script, je vais devoir créer un autre script. Alors, on va euh, créer tout simplement dans Transition ici. Bon, Peut-être pas dans Transition, ça n'a rien à voir. On va créer ici un petit c script qu'on va appeler Demo, tout simplement. Donc, ce script Demo, je peux le mettre à peu près n'importe où. Donc, moi, là, je vais décider de le mettre sur le, le, le, le, le, le level 1. Voilà. Euh, alors, lui, il va juste me servir à appeler ici à simuler l'appel. Alors pour simuler l'appel, je vais cliquer, je vais, je vais tout simplement appuyer sur une touche. Donc on va l'éditer ensemble et on va faire quelque chose de très simple ici, mais dans votre jeu ce sera différent. Donc je vais créer une méthode, euh, bah je ne vais même pas créer une méthode, je vais utiliser la, la méthode update et je vais tester euh, au niveau de l'update if input.getkeyDown et on va utiliser un keycode voilà, qui va être par exemple space, la barre d'espace. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ben, C'est maintenant que je dois aller chercher ici ma transition. Donc, je vais être obligé, en fait, pour que ça fonctionne, de faire un GameObject.find. Je vais aller chercher l'objet qui s'appelle Transition. Alors, on retourne dans Unity, mais c'est bien ça. On peut voir euh, que c'est Transition Manager, plutôt, et même pas. Je vais aller chercher IM Transition directement, pour gagner du temps. IM Transition, on va faire un Get Component pour aller chercher le script Transition. Et évidemment, ici, on va aller chercher la méthode publique qui était... Euh, alors, je ne sais plus. Donc, on va retourner voir. Euh, ben, je ne l'ai pas encore créé. Donc, en fait... Euh, ben, si, c'est loadNextin, load pardon. Excusez-moi. Donc, on va aller chercher nexting Voilà. Et ça, ça devrait fonctionner. Alors, c'est pas très pratique. Je vous l'accorde. C'est pour ça qu'on va y revenir. Donc, ce script démo... Je vais évidemment le mettre sur toutes mes scènes. Donc, j'enregistre ma première scène. Ici, je vais aller chercher mon script démo et je vais le mettre sur le level 2. Je vais ensuite faire la même chose. Alors, avec le level 3, ça servira à rien parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir... Je n'ai pas de level suivant, ça me déclenchera une erreur. Donc, on va travailler avec les deux levels. Alors, on va lancer le level 1 et on va regarder maintenant si tout ça fonctionne. Donc, j'ai bien ici mon level 1. J'appuie sur la barre d'espace. Alors, je ne suis pas en level 1, je suis en level 2 d'ailleurs. J'ai oublié de 1... Euh, et on peut voir que j'ai déjà une erreur. Alors on va aller voir ce qui se passe, que c'est pas normal. IM transition. Alors j'ai level 2, j'ai bien ici. Ah oui, pardon. Euh, Qu'est-ce que. Bah oui, j'ai oublié de mettre le préfab, pardon. Oh là là là là là. Euh, Excusez-moi. Save. Et là, ici, je vais en faire un préfab que je vais mettre dans transition, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Donc je vais aller chercher ici mon level 2. J'enregistre. Et je vais lui mettre ici le préfab transition. J'ai juste à le glisser. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir tester ça. J'enregistre tout. Je lance la scène. J'appuie sur la barre d'espace. Donc, on a pu observer la transition en entrée. Et si j'appuie, on peut voir que j'ai bien une transition sortie. Une trans... Ça fonctionne. Donc, c'est parfait. Bon, évidemment, là, ça fonctionne parce que je sors, mais je n'ai plus de transition ici sur level 3. Donc, on peut voir que ça fonctionne très, très bien. C'est parfait. Alors, après, vous pouvez aussi modifier la transition time ou tout simplement aller euh, au niveau euh, de vos animations, c'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne euh, l'IM transition, on peut voir que j'ai ici un sample de 60. Donc, si je veux que ce soit un peu plus rapide, ce que j'ai envie de faire, je vais mettre ici 30. Voilà, donc je tabule et je vais faire la même chose sur la Out. Voilà, et on ne se trompe pas, c'est sample 30. Voilà, ce qui aura pour effet ici euh, bah, d'avoir tout simplement... Transition plus rapide. Voilà. Hop. hop. Alors on peut voir que mes 0.5 float, je crois que c'est un peu de trop. Donc évidemment, ça c'est à ajuster. Regardez, je vais aller ici au niveau du préfab. Je rentre dedans. Je vais aller au niveau dième position. Et je vais mettre quand même une flotte pour que ce soit un peu plus long. Voilà. Je ressors du préfab. On reteste ça tout de suite. D'ailleurs, on va se mettre en maximise On Play pour bien comprendre l'effet. Donc on peut voir que j'ai bien ici la transition qui opère en ouverture. Je rappuie. Sur ma barre j'ai bien voilà la transition qui opère sans aucun souci à chaque fois que j'appuie alors hormis sur le level 3 on peut voir que là je ne l'ai pas tout simplement parce que j'ai pas posé le préfable c'est logique mais enfin je pourrais le poser mais si je l'utilise je vais avoir une erreur je n'ai pas euh, de troisième scène bon voilà comment ça fonctionne alors vous allez me dire c'est bien beau mais euh, c'est pas pratique et je vous l'accorde c'est pas très pratique parce que, euh, alors ce qu'on peut faire ici, on peut voir que, euh, je ne vous en ai pas parlé, mais il nous gêne un petit peu. Alors ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est aller au niveau ici euh, du Transition Manager, Ouais, on va pouvoir faire ça par exemple, et l'IM Transition ici, modifier directement euh, la couleur, alors pardon, là j'ai mis du marron, du, du, mais on va remettre du noir, mais l'alpha et le passer en complètement transparent, ce qui va euh, beaucoup moins nous gêner. Euh, alors là je l'ai fait sur le level 3, et comme je ne l'ai pas fait dans le préfab, je pense que ça va euh, poser problème, on va avoir le même souci. Alors on va le faire vite fait, voilà, si je le fais sur le préfab, c'est un peu mieux, donc on va aller dans le préfab, EM Transition, on va changer la couleur et on met l'alpha tout à fait là, voilà, ce qui nous permet de voir les choses. On ressort du préfab, comme ça, ça va être appliqué aux trois levels. Donc si on lance la scène, on regarde si ça fonctionne, j'ai bien exactement le même résultat. Mais euh, je trouve que l'appel est assez compliqué. Donc, on va modifier quelque chose pour euh, en fait, utiliser une méthode statique qui va nous permettre de lancer en fait, ce, ce file-out beaucoup plus simplement. Parce que là, c'est bien beau, mais aller l'appeler, ce n'est pas pratique. Donc, au niveau ici de nos scripts, on va retourner dans Transition et on va modifier ici euh, le script Transition. Dans ce script transition, en fait, je voudrais tout simplement lancer scène beaucoup plus facilement en utilisant une méthode statique. Vous allez me dire à quoi ça sert bah, Vous allez vite comprendre, une méthode statique, en fait, il ne faudra pas aller chercher le GameObject. C'est-à-dire qu'elle va être statique dans tout le jeu et euh, elle va être appelable tout simplement par le nom de sa classe, transition, point et le nom de la méthode statique. Donc, on va faire ça parce que ça va être beaucoup plus pratique. Donc, je vais créer une méthode publique qui va être statique. Et qui va s'appeler, par exemple, comment on pourrait faire transition On va l'appeler, on l'appelle comme on veut, mais on va faire ici, on va l'appeler out. Donc évidemment, maintenant ce que je dois faire, c'est, vous allez me dire, tout simplement, je cherche, lancer ici, load scene, euh, load scene, pardon, euh, pas mode, load next scene, pardon, alors on va y aller, on va la trouver, next scene. Alors vous voyez que je m'évertue à essayer de le trouver, je le trouve pas, c'est normal. Parce qu'en fait, ici, euh, quand on est dans une méthode statique, elle ne peut pas avoir accès, euh, même si elle est dans le même script, en fait, elle aura accès qu'aux membres statiques et ici, euh, pratiquement rien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les classes statiques, euh, ça fera l'objet d'une vidéo dans quelques temps, ça permet euh, de faire des choses un petit peu comme des calculs ou des outils, euh, ou alors des variables qui seraient accessibles dans tout le code, ça peut être assez intéressant. Euh, comme ça on ne doit pas s'embêter à aller chercher par exemple le score qui pourrait être par exemple une variable statique accessible partout depuis euh, le nom de sa classe. Euh, ou encore des objets de calcul. Par exemple si je voudrais additionner deux nombres, je pourrais créer une, une fonction statique euh, qui, qui calcule en fait avec des paramètres et qui me renvoyerait un, un résultat. Bon voilà. Euh, ça fera l'objet en tout cas d'une vidéo. Mais là ce que je vais devoir faire, en fait, c'est comme si ici elle ne trouverait pas l'objet si je laisse ça comme ça. Donc je vais devoir faire exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire que je vais devoir aller chercher cet objet et lancer NextN. Donc je vais faire ça. Et ici je vais tout simplement le coller. Ce qui fait que maintenant, ça va, je vais plus être obligé de faire ça. Je vais simplement appeler la méthode statique out. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je vais tout simplement maintenant, à chaque fois que j'appuie sur la barre d'espace, je vais tout simplement aller chercher la classe Transition, qui est le nom de mon script, point. Et là, on va aller chercher la méthode statique out. Ce qui va me permettre, vous pouvez voir, de lancer ça beaucoup plus facilement. Je ne dois plus m'embêter à aller chercher le game object. Je vais chercher Transition point out. Et là, ça fonctionne. Alors. Avant, que, avant de, de vous dire que ça fonctionne, on va quand même le tester ensemble. Mais euh, vous allez pouvoir voir que c'est quand même bien pratique. Donc je suis en full screen de nouveau, je relance la scène, j'appuie sur ma barre d'espace dès que je veux changer de scène, donc là on peut voir que la transition perd bien, j'ai bien un petit fondu au noir tranquille qui arrive. Imaginons que j'ai le, le, gagné le level, je dois passer au, au next level, J'appuie ici sur la barre d'espace, mais dans votre code, vous allez tout simplement appeler la méthode statique out, transition.out. Et là, si j'appuie, voilà, on peut voir que ça fonctionne très bien. Je rappuie encore une fois, voilà. Et le level 3 est là. Et évidemment, maintenant, si j'appuie, j'ai une erreur. Alors, j'ai même pas d'erreur, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. C'est assez logique, vu que je n'ai plus de une scène suivante. Donc, Voilà. Vous pouvez voir qu'on a réalisé ici un préfab qui est Transition Manager qui va être réutilisable. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement faire ici un export en faisant un clic droit, pardon, euh, Export Package. Et vous pouvez récupérer, vous enlevez le démo, vous récupérez que le dossier Transition. Vous le gardez sous la main, vous l'importez dans votre projet quand vous en avez besoin. Ou vous glissez tout simplement ce dossier que vous avez euh, sauvegardé avant. Mais vous pouvez voir que vous avez fait un système de transition assez simple. Alors, encore une fois, ça, j'ai choisi de faire une, une transition qui est euh, un in et un out. Mais vous pourriez très bien modifier les animations et en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que vous pourriez, au niveau de l'animation ici, sélectionner... Euh, donc euh, le, Alors, pas dans le préfab, mais on va aller ici dans le canvas. Voilà, on peut voir que l'animation est là. Et là, j'ai choisi de faire, vous voyez, euh, noir au départ. Mais je pourrais très bien... Plutôt que de faire euh, un jouer ici avec la couleur alpha, je pourrais très bien... Euh, alors à ce moment-là, je vais quand même devoir remettre l'alpha parce que vous pouvez voir qu'on l'a baissé au niveau du, du niveau. Donc je vais mettre ici euh, 1 et 1. Voilà. Si j'arrive ici, j'ai 1. Alors je vais essayer de le modifier, excusez-moi. Hop. On va mettre 1. Voilà. Euh, alors je crois que j'ai fait une deuxième image clé, non c'est bon, c'est parfait, on va le remettre au même endroit. Donc maintenant évidemment cette image clé c'est du noir tout le temps, mais ça vous l'avez compris c'est parce que quand je retourne ici dans ma scène, j'ai mis l'alpha pour pas qu'il m'embête à... à zéro, pour que je vois bien ça. Donc euh, voilà, maintenant ce qu'on pourrait faire aussi c'est tout simplement par exemple, je dis bien par exemple, utiliser... Euh, un déplacement, une rotation, un scale, euh, tout est possible. Euh, regardez ici au niveau de l'image, on a quelques propriétés. Euh, on a par exemple ici, alors on a le règle transform on a le pivot, la rotation, le scale par exemple. Alors on va tenter le scale. Euh, donc je vais faire ça pour qu'on le voit quand même. Donc là on peut voir que le scale est à 1. Euh, je vais cliquer ici sur Enregistrer. Donc là c'est bien, ça couvre tout. Mais euh, je vais ici aller à la fin pour modifier cette image clé là, voilà. Et euh, bah, je vais prendre mon outil ici de scale, on va reculer. Alors c'est un exemple, hein, euh, on pourrait faire beaucoup mieux. Voilà, alors là, je suis en entrée, donc voilà, on pourrait faire ça par exemple, voilà, et le finir ici à zéro. D'ailleurs, ce qu'on va pas s'embêter, c'est qu'on va mettre le scale euh, ici à zéro directement, ce sera beaucoup plus pratique. Ce qui fait que maintenant, ma, ma, ma transition d'entrée est complètement différente, comme vous pouvez le voir. Celle de sortie, non, enfin... Voilà, un petit peu, mais euh, on peut voir que ça fonctionne très bien. Bon, là, c'est un exemple très rapide, mais on pourrait imaginer plein de choses. On pourrait faire quelque chose, ou même avec un sprite euh, qui viendrait ici devant, qu'on pourrait modifier. Alors, évidemment, si on utilise un sprite, on n'utilisera pas le canvas. On utiliserait un sprite qui, par exemple, serait en dehors de l'écran. On ferait une animation qui vient ici, il se déplace vers la gauche. C'est-à-dire que, par exemple, je prends ici euh, mon canvas... Voilà. Je vais faire un CTRL Z pour euh, essayer de récupérer euh, ça. Voilà. Alors tac tac tac tac. Oula, on va carrément le régler. 0, euh, 1. Donc ici je l'avais laissé. Euh... Alors in. Ah j'ai gardé que le scale, pardon. Hop, je me suis trompé. Donc on va faire ici. Euh, rec transform. De non, c'était l'image, pardon. Color. Tac. On va supprimer le scale. Euh, ici, donc on est. En entrée donc on ne se trompe pas on lui met un en alpha je vais pas le supprimer sur ce coup là voilà donc là je suis revenu comme avant comme vous pouvez l'observer voilà euh, mais on pourrait utiliser un sprite par exemple hein, alors je vais prendre n'importe quoi ici je vais retourner ici au niveau euh, du level donc là c'est mon jeu je pourrais très bien utiliser un joli sprite ou n'importe quoi en faisant un game object euh... pardon je vais y arriver aujourd'hui j'ai un peu de mal 2d sprite voilà ce sprite, je le place ici. Je lui adjoint, ici je vais prendre une image d'océan, celle que j'ai là. On va la grandir grossièrement. Mais on pourrait très bien imaginer le positionner voilà, au début du jeu euh, ici. Et si on voudrait faire par exemple tout simplement une transition, on pourrait faire venir le sprite comme ça sur l'écran. Euh, et dans la transition euh, de sortie... Ben, soit le faire partir sur la droite, soit le faire partir sur la gauche, le haut enfin vous l'aurez compris ben, tout est possible. Il y a vraiment beaucoup de possibilités en se basant sur ce système. Là, j'utilise le canvas parce que c'est vrai que c'est assez pratique, notamment euh, pour le redimensionnement et tout ça. Euh, et bien souvent, on va utiliser des fondus au noir. Mais en tout cas, voilà. Vous avez ici un système de préfame, un préfame ici, euh, Transition Manager, qui vous permet tout simplement de faire des transitions entre vos scènes, vous pouvez voir, sans intervenir dessus. Alors, il est modifiable. Vous pourriez très bien décider, par exemple, à un moment de repartir au menu. Mais bien que ce ne sera pas nécessaire, il suffira tout simplement, étant donné que la scène de menu va posséder euh, ce, cette scène transition, euh, il faudrait modifier quand même pour avoir la fondue de sortie et ensuite repartir par exemple à une scène qu'on nommerait avec son nom, le menu par exemple. Mais rappelez-vous, en entrée, de toute façon je n'interviens pas, la fondue d'entrée se fait toujours automatiquement. Donc voilà comment réaliser un système euh, de transition euh, de scène dans vos jeux, parce que ça c'est vraiment indispensable. C'est euh, vraiment quelque chose qui permet aux joueurs d'apprécier euh, plus spécialement la partie graphique de votre jeu. Euh, une coupure nette comme ça, bon, ça fait pas très, euh, pas très agréable en tout cas quand on joue. Quand on joue pardon. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo.